Regarde-moi, Bobby. quasiment plus de place pour le spectacle de Benedict Vidal la semaine prochaine. On prendra une photo parce que, sans si je raconte ça, personne ne me croira. Hein? Et pourtant, si, c'est pas vrai. Bon, Qui croyait qu'elle était un des grands, la petite euh, Visiblement, il y en a qui aiment. Hein? Parce qu'elle les trouve par contre. Hein? Parce que, pas terrible. Hein?